Comment utiliser un looper ou une pédale looper Tu vas voir, on va t'expliquer à quoi ça sert, comment ça fonctionne. C'est un sondage que j'avais réalisé auprès de l'audience de la chaîne YouTube et vous étiez plusieurs à me demander en fait des vidéos sur du matériel, sur les pédales d'effet, sur les pédales loop. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si toi aussi tu veux rejoindre les plus de 15 000 abonnés à cette chaîne, il te suffit de cliquer juste en dessous et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ce sont au moins 3 vidéos par semaine que tu recevras avec des conseils pour t'aider à chanter, à améliorer ta voix, à développer euh, toute ta partie euh, artistique avec du matériel ou sans matériel. Passons tout de suite à cette présentation. Alors, tu vois que je ne suis pas seul aujourd'hui parce que euh, voilà, les loopers, moi j'en ai utilisé pendant quelques années, mais très honnêtement je ne suis absolument pas spécialiste de ce type de matériel. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mon pote Alain de venir nous présenter ce matériel. Salut Alain Salut Antoine Donc. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être déjà commencer par une petite euh, démo. Euh, mais juste avant, je voudrais apporter une précision parce qu'on mélange des fois le looper et le sampler. En fait, les, les DJ euh, qui ont pris l'habitude de sampler euh, la musique, euh, ils vont utiliser un petit sampler qui va enregistrer en fait un petit fragment de musique et en, ensuite ils vont s'amuser à mixer avec ce, ce petit échantillon de musique et sample, ça veut dire échantillon. Ça, c'est le sampler qui permet de faire ça. Le looper, c'est un petit peu différent parce qu'il permet d'enregistrer de la musique, mais c'est de la musique que tu vas enregistrer en live, en direct et ensuite tu vas réutiliser ces échantillons en direct également et tu vas pouvoir les superposer, mais on va voir ça tout de suite. Alors Alain, je pense que le mieux, ça serait de nous faire écouter une petite démo déjà de tout ce qu'on peut faire avec un looper et puis ensuite on expliquera comment ça fonctionne. Alors, on va partir sur un modèle simple. plusieurs dedans déjà. Yes Alors tu vois Alain a préenregistré avant qu'on qu lance les caméras pour te faire une petite démo de jusqu'où on peut aller. Mais on va t'expliquer comment ça fonctionne. Tu t'aperçois que la pédale-loop c'est vraiment un instrument magique. Je le considère vraiment comme un instrument même si c'est une machine parce que grâce à cette pédale loop, euh, tu, tu vois bien que là Alain a pu enregistrer plein plein plein de parties de guitare et même s'il est tout seul, tu vas pouvoir faire un accompagnement, euh, un petit solo par-dessus, une basse. Une basse euh, une on peut même rajouter une contre-rythmique, des, des éléments de, de percussion si on le souhaite. Mais on va t'expliquer de A à Z en partant de zéro euh, pour voir comment ça fonctionne. Juste avant, je t'invite à partager cette vidéo auprès de tes amis qui seraient intéressés par les pédales loop, les loopers. Si voilà, ils sont intéressés par le matériel, et eh bien tu leur rendras service en partageant cette vidéo. Donc là, volontairement pour cette vidéo, on a pris un, une loop station vraiment simple, hein, un modèle de base pour que tu vois tout ce qu'on peut faire. Pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Avec un looper de base, tu vas voir, on peut faire déjà plein de choses. Alors Alain, quelle est la première chose qu'on va faire en fait avec la machine avant de pouvoir commencer à enregistrer Déjà, moi, je choisirai choisir un tempo. Mmh. et puis on va essayer, il faut toujours partir simple, il ne faut pas chercher à faire des constructions compliquées, juste le temps de, de, de gérer l'appareil, et de savoir le, le faire fonctionner. Donc là, je vais imprimer au pied un premier tempo. Voilà, là déjà, il est prêt à, à enregistrer avec ce tempo-là. Ensuite, il y a des fonctions différentes, il y en a qui enregistrent de suite. Celui-ci a une fonction auto cest c'est-à-dire que quand je vais appuyer sur enregistrement il va démarrer que quand j'envoie la guitare. D'accord. Alors, je vais essayer de ne pas me planter. Voilà, ça c'est la première partie. D'accord. Donc vous allez avez... choisir ce nombre de mesures aussi. OK. Donc là vous avez vu, Alain il a commencé par taper du pied pour donner en fait le, le rythme du tempo. Et dans la machine il y a des, des petites percussions qui sont pré-enregistrées. Donc ça nous permet de garder le rythme. Après Alain il me semble qu'on peut enlever cette percussion si on le souhaitait. Oui on peut couper le. Sur ce modèle là on peut couper le volume. Sur d'autres modèles en plus, ça sera plus séparé. Il y a déjà des percus intégrés. On peut choisir le type de, de, de tempo qu'on veut avec les percussions qu'on veut. Ok. Mais celui-là il est simple. Donc là, on a une rythmique de base et on va voir ce qu'on peut faire ensuite. Alors, on va essayer d'intégrer. Là, je vais repérer le début de ma mesure parce que je ne peux pas enregistrer n'importe où. Ouais. J'ai un petit voyant qui m'indique le début de la mesure, donc il faut que j'attaque dans la mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Loupé. Erreur au début, mais c'est pas grave. Donc là, maintenant j'ai ma basse. Donc là, on entend du coup la deuxième partie que Alain a enregistrée par-dessus. Maintenant, je vais envoyer la rythmique. Donc j'attends la mesure. Question ok. Alors Alain, là, ce qu'on a vu, c'est qu'en finalement en branchant ta guitare dans cette pédale, euh, tu peux euh, superposer les couches. Mais maintenant, mm -hmm. ce qui va intéresser les chanteuses et les chanteurs qui nous suivent, c'est de savoir est-ce qu'avec la voix, parce que tout le monde n'est pas instrumentiste, est-ce qu'avec la voix, on pourrait brancher en fait, notre micro dans cette pédale finalement pour s'amuser aussi avec notre voix Alors on peut le faire aussi, bien que le modèle soit ancien, il y avait déjà une entrée pour le micro et une entrée pour la guitare, avec deux volumes séparés pour pouvoir équilibrer l'ensemble. Donc, on peut faire plusieurs voix, effectivement. Ok. Bah écoute Alain, ce que je te propose, c'est que... On se jette dans l'aventure. On y va. Je vais prendre le micro. Et c'est parti. Alors. les amis c'est que là du coup on a empilé deux couches de guitare plusieurs couches de voix et maintenant je vais pouvoir m'amuser moi à improviser là dessus parce que finalement là on a déjà créé le, le tapis sonore et euh, c'est un très bon exercice pour s'amuser à improviser donc du coup Alain il va nous relancer l'ensemble et puis ben moi je vais me promener un petit peu euh, dessus euh, avec Alain. Et... Oh <imitation> <imitation> C'est les amis, vous voyez c'est vraiment euh, très intéressant parce que là les, les possibilités de création elles sont illimitées voilà, même si vous êtes tout seul. Euh, si vous jouez des percussions, si vous jouez d'autres instruments, bah, vous pouvez très bien vous placer euh, devant le micro et, euh, et, et jouer ces instruments et du coup les, les, les faire jouer en boucle par la, la pédale looper. Alors là, le, euh, la, la, la pédale qu'on utilise Alain, qu'est-ce que c'est comme, comme modèle là sur cette démo alors c'est un vieux modèle, est-ce que je donne les marques ou pas Oui, allez, tu peux donner les marques. C'était parmi les premiers, euh, c'est un RC20, euh, Loop Station. À l'heure actuelle, il est beaucoup plus sophistiqué. Celui-ci n'avait qu'une capacité de 5 minutes au total. Mmh. Donc on avait une possibilité de 16 banques. Qu'on touchait manuellement, etc. Et on n'avait que 5 minutes au total des, des boucles qu'on faisait. À, à l'heure actuelle, il y a des modèles beaucoup plus puissants où on peut atteindre jusqu'à 3 heures d'enregistrement. D'accord. Je veut dire que là c'est beaucoup plus sophistiqué. Donc là, on est sur, euh, sur une pédale Boss, il y a aussi en équivalent le Jamman hein, de, de, de Digitech oui. pour citer aussi cette oh, marque. Oui, il y en a d'autres. Euh, voilà, il y a, plus, il y a plusieurs marques. Ce qu'on fera, c'est qu'on vous mettra dans la description des liens, euh, de, des descriptifs de, de ces di différentes pédales loopers, comme ça vous pourrez en, en, en voir les caractéristiques. Et juger par vous-même. Voilà, j'espère que cette euh, vidéo vous aura intéressé. Merci Alain en tout cas pour la Antoine, pour la petite avec démo. Euh, moi, ce que je vous propose pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo pour aller plus loin, c'est de vous envoyer des cours de chant à la maison, chez vous. Euh, c'est des vidéos que je vais vous envoyer directement sur votre adresse mail. Pas besoin de, de mot de passe ou de code. Pour ça, rien de plus simple. Il vous suffit de laisser juste votre prénom et votre adresse mail en cliquant dans le lien qui s'affiche ici dans la description ou là sur le côté. Et euh, voilà, vous recevrez pendant un mois gratuitement cette offre des vidéos avec des cours de chant. Donc, je les ai tournées avec mon piano. Je vous donne des exemples, on fait les exercices ensemble et ça vous permettra de progresser, de vous mettre le pied à l'étrier et pourquoi pas après de pouvoir improviser avec ce type de pédale comme nous l'avons fait aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao